Bonjour, bonjour, bonjour mes chers téléspectateurs. Bonjour mes abonnés. Comment vous allez Je salue surtout mes abonnés et aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sont en cours. Et comme vous le savez déjà, c'est toujours votre professeur spirituel le depuis le, le Bénin. Pour toutes vos préoccupations spirituelles, je suis là pour vous répondre sur plus de 129. Et 63 -06 -77, professeur gmail.com euh, Quand je dis pour toutes vos préoccupations spirituelles, il y a des gens qui m'appellent à propos de portefeuille magique, de valise magique. Et attention à ceux-là, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour demander comment se fait tuer et, et le portefeuille magique. Je ne fais pas. Je ne fais pas du portefeuille magique, je ne fais pas de la valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent. Mais à, à part ça là,